Bonjour, ici Daniel Pilote, directeur de Montérégie pour le Conseil de la protection des malades. Ce vidéo s'adresse au Premier ministre et au ministère de la Santé et des Services sociaux. Je ne comprends pas pourquoi les personnes hébergées dans les résidences privées pour aînés ont droit de sortir alors que celles qui sont hébergées dans les centres d'hébergement public, CHSLD, ressources intermédiaires et certains types familiales qui n'ont pas le droit de sortir. Je considère que selon la Charte des droits et des libertés, les personnes en condition de handicap, ou en âge avancé, en perte d'autonomie, sont en détention. Ce confinement obligatoire nous brime dans nos libertés fondamentales. Aussi, on est en train de nous tuer à petit feu, à vouloir nous protéger à tout prix. Pouvez-vous nous annoncer immédiatement notre libération? pour sorties ponctuelles, ainsi que sorties de quelques jours avec nos proches aidants, et ce, dans le respect des consignes de distanciation et de protection qui s'appliquent au reste de la population. Les citoyens à l'extérieur, et surtout les employés, quand ils sortent ils ne sont même pas obligés de porter un masque. Ici dernier Pilote. À la prochaine.